Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 9 du 11e mois, le 9 novembre 2017. Je viens de téléphoner l'agence du revenu du Québec, cette agence-là qui perçoit des taxes et des impôts sans loi, hein, en vertu de la loi I3 qui dit « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc ils n'ont même pas le droit d'utiliser le mot « loi », l'expression « loi ». Parce que cette expression-là veut dire droit imaginaire, droit fictif, du droit qui n'existe pas. C'est pour ça que tous les gens qui ont de l'argent, qui sont intelligents, qui sont brillants, qui ont des avocats brillants aussi intelligents, ont tout simplement la capacité de protéger leur fortune dans les paradis fiscaux, dans les comptes offshore, au Delaware, au Grand-Duché du Luxembourg, euh, dans les îles Caïmans, ou appelez ça comme vous voulez. Donc, euh, j'ai téléphoné à l'Agence des revenus du Québec, euh, à Mme Lynne Charlebois, dans le dossier de M. Chevrier, et je vais vous faire entendre euh, celle, ce qu'elle vient tout simplement euh, de dire euh, lors de cette conversation-là, et ensuite de ça, euh, je vais pouvoir quand même euh, euh, le publier, cette chose-là, puis euh, j'ai quand même aussi euh, euh, un, un clip vidéo. Euh, concernant aussi l'agence de Venue du Canada, je veux voir si euh, je vais être capable de vous le faire entendre. Donc, euh, on commence avec ça ici. « Bien. recouvrement. Pour un service en français, appuyez sur le 1. Pour service en anglais, press 9. Si vous appelez pour votre dossier ou pour le dossier d'une personne qui vous a donné une procuration, faites le 1. » Si vous représentez une institution financière et appelez pour le si vous êtes un particulier ou un particulier en affaires, et vous ne pouvez pas rembourser votre créance fiscale en un seul versement, vous pouvez maintenant proposer une entente de paiement par débit préautorisé mensuel. Pour obtenir plus d'informations, consultez la page Entente de paiement dans notre site Internet au www.revenuquebec.ca, sans accent. Si vous exploitez une entreprise, si vous êtes travailleur autonome, « Ou si vous possédez des numéros de TVQ ou de TPS, faites-le 1. Sinon, ne quittez pas. » Là, il y avoir un petit peu de musique, là, parce que c'est certain qu'ils attendait pas mon appel. « Veuillez composer le numéro de référence de votre dossier ou votre numéro d'assurance sociale. » Donc, j'ai composé le numéro d'assurance sociale de chevrier. La personnalité juridique, le nom de famille. Inanimé. Chevrier. « Afin d'assurer l'excellence de la qualité du service, votre appel peut être enregistré. Ne quittez pas. Un agent vous répondra tout peu. Veuillez noter que nos échanges avec la clientèle se basent sur le respect et la courtoisie. Là, je vais faire mes commentaires. De sociale 278-208-525. C'est bien involontaire de notre part. Ne quittez pas afin de conserver votre priorité d'appel. Donc, je termine, numéro de santé social 278-208-525. Là, j'appelle euh, l'Agence de revenus du Québec. Euh, C'est pour un dossier euh, faire lever la saisie en main tierce, lever sur euh, le salaire euh, de cette personnalité juridique-là. Taxe sur le salaire date du le délai est bien involontaire de notre part. Ne quittez pas afin de conserver votre priorité d'appel. Charlevoix. OK. L-Y ou L-I? L-I. OK. Charlevoix. oui, oh, yes. Voilà. Écoutez, okay, c'est oui. pour. Euh... Je vais vous demander de vous identifier. Oui. Nom, adresse et code postal. Euh, je donne seulement le nom. C'est euh, M. Jacques-Antoine. C'est pour le dossier Chevrier. La personnalité juridique Chevrier 278-208-525. Il m'a téléphoné et puis euh, je vous appelle pour faire lever la saisie en main tierce, euh, lever sur euh, le salaire de M. Chevrier depuis le 21 septembre. Euh, Chevrier, M. Chevrier travaille euh, pour euh, Via Rail et euh, je ne sais pas quel genre d'entente qu'il a eu. Donc euh, là, actuellement, ben, c'est pour qu'il puisse euh, avoir une euh, levée, si vous voulez, de la saisie. Du salaire qui existe depuis le 21 septembre dernier. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant du dossier ou s'il y a moyen de vérifier le fameux dossier en question. Vous, est-ce que vous, êtes, euh, vous représentez l'employeur? Moi, je me trouve à représenter toutes les personnalités juridiques inanimées ici, au Québec et au Canada. C'est pas compliqué que ça, c'est des noms de famille avec les numéros d'assurance sociale. Et euh, c'est écrit dans les lois et c'est écrit aussi euh, dans les jugements. Sauf que je m'adresse ici à Revenu Québec et euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous, de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui dit que loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Est-ce qu'un Parlement ici au Québec, madame? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me répondre? Vous êtes enregistré actuellement. Mais, mais je ne comprends pas votre, votre appel, là... De... Euh, madame, moi, là, j'appelle tout simplement pour régler un problème, une situation. Euh, Est-ce que vous connaissez l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui dit « Loi comprend une loi hein, ». Ne m'interrompez pas, on est enregistré, juste pour que tout soit bien compris. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est parce que je vais communiquer éventuellement avec Netflix aussi, hein. vous savez, parce que Revenu Québec, ici, et, euh, le ministre des Finances, c'est toute une histoire. Et euh, étant donné que Revenu Québec n'est plus un ministère, et puis, euh, donc, si on parle de M. Florent Gagné, qui se trouve être le président de l'administration, écoutez, il y a toute une histoire autour de ça. Moi, c'est pour régler le problème de chevrier 278-208-525, et euh, pour être capable tout simplement de, de lever la saisie d'ici à ce qu'il y ait un règlement. Tout simplement. Je vous arrête tout de suite? Non, non, il n'y a pas de problème. J'ai pas de procuration pour vous. Madame, j'ai une procuration notariée. Et ça, là, madame. Là, le... Madame Charlebois, Charles hein? C'est ça, madame Charlebois? Ben, vous écouterez l'enregistrement, là, je me suis nommé, là. <rire> Et euh, écoutez, premièrement, quand on dit madame Charlebois ou monsieur Chevrier ou qui que ce soit, vous vous adressez à des personnalités juridiques, des propriétés intellectuelles de l'État. Et vous savez que ces gens-là ont une sûreté en vertu de l'article 1 de la loi qui est complètement euh, imaginaire, la loi chapitre C-12 de 1975, qui est la Charte des droits et libertés de Monsieur la personne Antoine, du Québec. Vous, alors... Madame, j'ai la procuration. Je n'ai pas besoin de vous la présenter. Euh, d'une façon ou d'une autre, euh, euh, mon client ici va pouvoir vous l'expédier, cette fameuse procuration-là. Et euh, à partir de là, euh, il faut quand même euh, lever la saisie. Euh, Est-ce que vous pouvez me confirmer l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Parce que vous savez que ça c'est confirmé dans deux formulaires, madame, de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC251 et T1118 de l'Agence du revenu du Canada, comme quoi il n'y a pas de loi ici au Québec. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, madame Je, je comprends pas. Oui, mais ben, euh, quand on collecte des gens, quand on est au recouvrement, madame, ou qu'on répond pour l'agent de revenu du Canada, vous êtes supposé comprendre. Sinon, j'ai besoin du nom de votre supérieur, madame. Donnez-moi juste le nom de votre supérieur, puis il n'y a pas de problème. Revenu Québec, hein, vous me parlez de Revenu Canada. Oui, ouais, mais Revenu Québec et Revenu Canada par la TPS c'est vécu, c'est tout ensemble. Et en plus de ça, mais vous savez que Revenu Canada est enregistré au bureau du registraire et des biens non réclamés de Revenu, Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec. On a ici, on en fait de la perception. La perception, madame, quand on fait de la perception, est-ce que vous le faites en vertu du droit, c'est-à-dire en vertu de la loi? Maintenant, je suis désolé. Madame, je veux une réponse. Est-ce que vous faites de la perception en vertu du droit? Donc, euh, vous avez eu quand même la réponse de madame Charlebois. Écoutez, c'est sans précédent. J'ai l'impression que ce document-là va faire du chemin. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens encouragés ici au Québec. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes en train de vous faire avoir depuis longtemps. Quand vous êtes endetté de 170 on parle actuellement des paradis fiscaux. Paradise Papers. On parle de M. Trudeau, Paul-Martin Melronin. Euh, ces gens-là peuvent passer, peuvent éviter mais la famille Braffman et tout ça. Alors que les gens qui font 1000 dollars, euh, euh, qui, qui ont des réclamations, comme moi, n'oubliez pas que moi, je n'ai plus aucun droit depuis 2004. En 2004, moi, écoutez, euh, étant donné que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires du Québec, ben, je vais vous dire une chose, c'est que... Là, je ferme le son parce que ça commence à être un peu achalant. Mais euh, vous savez que j'ai quand même passé en cours le 12 décembre 2014. J'ai été libéré le 7 janvier 2015 euh, pour Jacques Normandin. Ça, c'est sur la carte d'assurance sociale, numéro 231-249-525. Et vous savez qu'une carte d'assurance sociale un numéro d'assurance sociale, c'est le prénom juridique, le nom juridique et le numéro... Et ça, ils disent bien, euh, à cette agence-là, du numéro d'assurance sociale, cette institution-là du fédéral, ils disent bien que ce n'est pas une pièce d'identité. Donc, vous savez comme moi que ce n'est pas une pièce d'identité, c'est parce que vous n'êtes pas là. C'est tout simplement une personnalité juridique. Donc, euh, c'est un humain imaginaire, même si le mot humain veut dire personne physique, euh, dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité, chapitre 4, euh, P3, article 4.1 qui est une loi fédérale, ils disent bien que la personne physique n'a pas d'entité. Elle n'existe pas. C'est dans la formule D, numéro 149-844 de l'agence, euh, du, du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est mon dossier, qui est le dossier de ma personnalité juridique, qui dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. C'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est la sûreté, c'est le gouvernement qui est censé payer toutes vos dettes, puisque tous vos biens appartiennent à l'État. Votre voiture, vos shorts, vos souliers, votre raquette de tennis, tout, tout, tout appartient à l'État. Là, ici, il euh, y a un imbécile, euh, l'ATO, qui se trouve à, à vouloir taxer à Netflix, alors que moi, j'espère être capable de rejoindre Netflix, de façon à ce qu'il s'en aille en Ontario, bien qu'il reste ici, parce qu'il va créer des emplois ici, il va créer peut-être 3 000 emplois ici, et il ne paiera pas d'impôts, et moi, j'ai, oublié pas mon projet à moi, c'est l'abolition de l'impôt sur le revenu, Madame Leboutillier, ministre du Revenu national Diane Leboutillier, est au courant de mon dossier. Elle a reçu les documents par huissier et par courrier recommandé. On est rendu aujourd'hui le 9. On est censé euh, s'être rencontré depuis au moins trois semaines. Ça branle dans le manche Ils ne veulent pas me rencontrer. Je suis avec une équipe pour pouvoir éventuellement taxer l'Association canadienne des paiements 2 de toutes les transactions enregistré dans un an, l'Association canadienne des paiements, ce qui rapportera en taxes et en impôts deux plus que deux fois plus que tout ce que les taxes le gouvernement au Canada, les gouvernements au Canada collectent ou recouvrent en impôts et en taxes dans un an. Donc, euh, c'est pas peu dire, et euh, ça éliminerait les paradis fiscaux, l'évitement fiscal, l'évasion fiscale, euh, les fondations notariées, les fiducies notariées, tout ce qui est notarié ou qui passe par des avocats pour voler le peuple, pour voler le gouvernement, et le gouvernement se vole lui-même. Oubliez pas une chose, hein, c'est que Pierre, euh, justement Justin Trudeau et Brafman et euh, Melroney et Chrétien sont obligés de se battre contre la Chambre devenue du Canada, qui est leur ministère. C'est eux autres qui nomment le ministre, puis ils fourrent leur ministre. Pourquoi il n'y a pas de loi ici Il n'y a pas de constitution, ni au Canada, ni ici au Québec, parce que la reine, elle a signé le rapatriement dans le haut du document. Donc, tout ce qui est écrit en bas, ça ne la concerne pas. Elle est intelligente, elle vous protège, elle me protège et moi je vous protège. Donc, n'oubliez euh, pas une chose, vous avez quand même une bonne lecture de ce qui vient de se passer actuellement à l'Agence du revenu du Québec devant Mme Lynn Charlebois. Et euh, c'est certain que je pourrais vous faire entendre quelque chose qui, qui serait euh, sans doute, qui pourrait quand même euh, éventuellement... Euh, vous intéressez à mon avis. Je vais voir si je peux essayer de, le, de retrouver le fameux document en question. Euh, je pense que c'est le numéro 23 ici. Écoutez bien ça. Je vais voir s'il y a possibilité euh, d'entendre ça. On va voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. De sociale? Euh, oui, euh, je ne vous l'ai pas donné. C'est le 231-249-525. Critère de reconnaissance RI. OK. Et, euh, maintenant, un instant, votre nom, frère. Euh, moi, je suis le représentant. Euh, écoutez, je, je me trouve à avoir une procuration notariée à cet effet-là pour plusieurs personnes. Euh, je donne pas mon nom immédiatement. Vous allez l'avoir sur mon document. Moi, ce que je voudrais avoir... Ah. C'est le courriel, le courrier électronique, euh, soit de Richard Montreuil, qui se trouvait à être, euh, je pense, commissaire adjoint, mais je pense qu'ils ont changé euh, le nom du commissaire adjoint de l'Agence du revenu du Canada. Donc, euh, le nouveau commissaire adjoint, euh, est-ce que vous pouvez me donner son nom? Le commissaire adjoint de l'Agence la... du revenu du Canada. Il y avait Richard Montreuil, un avocat... Euh, euh, du Barreau du Québec. Mais là, c'est quelqu'un d'autre, on m'a dit qu'il avait changé. Donc, je prendrai son nom. Euh, c'est certain que le reste, il n'y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup de documents quand même euh, qui est expédié euh, au centre de l'Agence la, de devenue du Canada pour les délateurs et tout ça. Donc, euh, euh, le monsieur en question reçoit plusieurs documents de ma part là-dessus. Ok, juste un moment, je vais vous trouver ça, d'accord. Oui, si je peux avoir le courriel aussi, si vous l'avez, c'est certain que ça je va. Avoir, ça, je ne vais pas l'avoir, ça c'est sûr. Je ne vais pas l'avoir, comme je ne pense pas qu'il va y avoir de courriel. Euh, il y en a un, il y en avait un pour Richard Montreuil, mais on, moi je dis Montreuil, c'est TROY, mais il n'est plus au service de l'ARC. Donc, euh, je... allons, lance, c'est du vol, c'est de l'argent NSF, je mmh. le rep... M'enregistrer aussi, ça c'est très très important. Vous comprenez? Vous voulez dire, oh, enregistrer l'appel. Euh, oui, oui, l'appel est ah, enregistré. Ah, ok, ok, je pensais que vous vouliez dire. Euh, non, non, non, non, non. l'appel est enregistré. Moi, je vous enregistre actuellement, là, depuis le début. Ah. Et, oui, oui, oui. Et vous aussi, vous devez enregistrer parce que si, je veux savoir si. Euh, Peut-être l'appel n'est pas enregistré. Mais euh, ben, il faut qu'elle soit enregistrée, toujours enregistrée. Quand il y a, il y a des appels, non. il faut que ce soit enregistré. Bon, ça, c'est très important. Euh, non, non, mais donc, euh, écoutez, moi, je vous enregistre. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. moi, Ça ne me dérange pas. Bon, c'est parfait. Donc, c'est d'avoir le nom, euh, au moins, du sous-commissaire adjoint, commissaire adjoint. Et euh, je vais lui faire parvenir les documents parce qu'il y a un document qui est parti actuellement, qui est en cours supérieure. Et la cour supérieure a été mise en cause au dossier. Et euh, la partie défendresse, Revenu Canada, Revenu Québec, Procureur général du Québec, Procureur général du Canada, il y en a plusieurs là-dedans, n'ont pas répondu aux infractions qui, qui leur étaient reprochées euh, dans cette convocation pour comparaître par signature pour s'opposer euh, ou s'objecter à toutes les infractions qu'ils ont commises qui leur étaient reprochées dans cette procuration-là, vous comprenez. Donc, c'est certain que là, actuellement, les contribuables ont déjà gagné. Et euh, comme je vous dis, euh, ce n'est pas le fait que parce que la personnalité juridique actuelle, actuelle euh, que, pour qui je réponds ne recouvre pas, c'est-à-dire n'encaissera ne, pas rien de la fiscalité parce qu'il n'y a pas de loi, donc automatiquement c'est hors de la loi, non. mais c'est parce que sa place Revenu Canada et Revenu Québec euh, dans une situation criminelle euh, d'extorsion fiscale, de vol qualifié, tout simplement. Et euh, ça, c'est pas terminé, parce que l'UPAC est quand même au courant de ce qui se passe actuellement. Et euh, il y en a beaucoup. Vous savez, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, c'est euh, commandé par des avocats, par des juges, par des députés et des ministres. Et euh, ça, il faut que ça cesse. Vous comprenez? Et là, bien, on s'en va vers euh, euh, le recouvrement à 2%. Vous comprenez? 2% de toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements. 2 des achats, des ventes, des revenus et des dépenses des particuliers et de toutes les entreprises au Canada. Euh, écoutez, ça, ça rapporterait au-delà de 104 par tête euh, par jour au Canada et euh, ça abolit l'impôt sur le revenu. Mais le gouvernement continue quand même, hors la loi, de pouvoir percevoir quand même 2 de toutes les transactions. Mais c'est l'Association canadienne des paiements et toutes les institutions financières au Canada qui vont payer la note. Vous comprenez? Et c'est de l'argent ce scriptural, donc, euh, parce qu'on sait que l'impôt ne se paye pas en billets de banque. Et euh, automatiquement, et la réserve de liquidité en billets de banque actuellement par capita au Canada est de dollars. Donc euh, la balance, c'est du vol, c'est de l'argent NSF. C'est la même argent qu'utilisent les banques pour financer euh, les voitures, les propriétés et tout ce que vous voulez, qui appartient à l'État, parce que la personnalité juridique, c'est un patronyme avec un numéro d'assurance sociale, qui appartient au gouvernement par la loi 6 du Feuillet de l'an 2 du 23 août 1794. Ça n'a jamais changé. Vous comprenez? Donc, moi, je travaille pour vous. Mais je, je travaille pour tout le monde. Attendez, je vais juste vous interrompre, parce que je ne vais pas pouvoir... Je, je dois aller trouver l'information. Oui, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît. Vous avez besoin donc laissez-moi vous mettre en attente. Vous avez bien aimable, monsieur. Euh, je, je vous reviens tout de suite. Je temps. vous remercie, pas de, pas de problème. problème. Donc, euh, vous voyez comme moi que c'était quand même une autre discussion. Il y avait euh, euh, Mme euh, Boucher aussi, mais... Je vais voir si. Je vais voir s'il n'y a pas. Je euh, écoutez, euh, c'est certain que vous avez raccroché. Euh, première des choses si vous avez dit que vous étiez enregistré, vous ne m'auriez pas parlé. Et euh, deuxièmement, vous n'avez pas le droit de m'appeler. Je Normandin euh, N 65 55, 13 06 1306 5105. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Arrêtez tout de suite parce que je Service au particulier. Oui, euh, bonjour. Écoutez, euh, c'est pour euh, la communication des appels. Euh, je viens de laisser un message euh, à M. André Dumas et euh, j'espère qu'il qu va pouvoir y répondre. C'est un dossier, c'est le fameux dossier de Jacques Normandin, euh, N65-55-1306-5105. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Arrêtez tout de suite parce que je suis la secrétaire du service, je ne peux pas vous aider. Mais M. Dugas. Euh, je sais que votre dossier est en main présentement, là. Oui, c'est ça. OK. Vous attendez un retour? Ça, ça trouve être un dossier à la Société de la automobile du Québec. Euh, ils m'ont, euh, tout simplement, ils ont sanctionné le permis de conduire euh, en 2004, en 2006, excusez, après que j'ai eu gagné en 2004. Et euh, entre 2004 et euh, 2017, ils demandaient que je passe un examen médical. Et cette année, ben, ils ont levé la sanction le 3 mai 2017 sans aucune condition, sans aucune euh, preuve euh, ou euh, règlement de sanction. Donc, ils n'ont rien demandé. Mais pendant 11 ans, j'ai été privé de permis de conduire, cas de chance maladie, je suis encore privé de ça. Donc, euh, si vous saviez comment le système ici il est corrompu, comment le système se mé méprise l'être humain, écoutez, les gens pleureraient. vous avez des enfants euh, vous avez des épouses, euh, vous avez des époux, vous les femmes et tout ça, et euh, écoutez, vous ne savez pas devant qui vous êtes. On est peut-être le plus beau pays du monde, mais écoutez, c'est carrément. Tout est imaginaire là, sur la question de loi, de droit. Euh, les riches se remplissent les poches et les pauvres crèvent ici. On est endetté à 170 puis vous êtes heureux. Tout le monde part en voyage. Tout le monde a des fonds de pension de l'État, là, que l'État, là, il se doit le cul bien à moi là, il m'a dit rien qui lui appartient, il doit tout aux banques. Et qui a le contrôle de tout ça, c'est les juges et les avocats, personne d'autre. Les juges et les avocats contrôlent la législature, contrôlent euh, tout ce qui concerne l'électorat, donc toutes les démarches électorales, et contrôlent tout, de A à Z. Euh, et n'oubliez pas une chose, c'est que, euh, chapitre C-38, la loi sur les corporations, hein, Bien, le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec possède un saut et ce saut là a l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Imaginez-vous, alors que Revenu Québec n'est plus un ministère. Revenu Québec, c'est tout simplement une institution privée qui est enregistrée dans son propre bureau, au bureau du registraire des entreprises de l'Agence du revenu du Québec. Donc, toutes les situations de conflit d'intérêts dans tous les domaines. Il n'y a pas de séparation de pouvoirs. Il n'y a pas question de séparer les pouvoirs le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ils sont jumelés, fusionnés, amalgamés ensemble et ils concoctent. Ils sont de collusion pour tromper la population. Et actuellement, mais c'est certain que si on regarde pacte, si on regarde la... tout ce qui se passe actuellement dans le dossier de, de Monsieur Ouellet, Guy Ouellette et tout ça, écoutez, il n'y a rien qui change. Il faut que ça change. Allô le statu quo, dehors le statu quo des partis politiques, il faut que ça change. Revenez sur terre. Occupez-vous de vos affaires. Écoutez-moi et partagez ce que je vous expédie. Bonne journée. Merci. Merci.